Ça y est, l'été est fini, va bientôt finir, nous rentrons dans l'automne, et l'automne c'est la saison de l'assurance-vie. J'enregistre cette petite vidéo aujourd'hui parce que les grandes manœuvres annuelles de l'assurance-vie vont revenir chaque année, la fin de l'année c'est celle où on va définir le rendement de votre fonds euro d'assurance-vie, où généralement les grandes manœuvres euh, aussi... Euh, réglementaires ont lieu. Par exemple, euh, l'automne dernier, même c'était l'hiver à ce moment-là, au mois de décembre, c'est le moment où euh, on a confisqué 54 milliards d'actifs qui appartenaient aux assurés, la provision de participation aux bénéfices, la fameuse PPB hop, en Catimini, Ce genre de choses réglementaires, eh l'automne revient, c'est la saison de l'assurance-vie. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Euh, parce que, ben, bien évidemment, Covid oblige, euh, il va y avoir euh, des choses qui ont été mises sous le tapis depuis le mois de mars et qui pourraient faire très, très mal. Parce que, première chose, c'est qu'on a tous le regard tourné vers les bourses américaines qui sont euh, au plus haut niveau et qui cartonnent à tel point qu'on se demande euh, si tout cela est bien réel, mais alors la bourse française, c'est pas ça du tout. La bourse française, euh, aujourd'hui, euh, c'est à peu près moins 15% par rapport au début de l'année. Hein. On était à 6 000 au début de l'année, on est à 5 000. Presque moins 15, moins 20% presque, entre les deux. Et eh bien, quand vous avez un fonds euro d'assurance vie, au capital garanti, quand vous avez un capital garanti de votre fonds euro, et eh bien dans ce fonds euro, vous avez en moyenne 8% d'actions. Donc 8% d'actions, quand vous avez 15 à 20% de pertes sur 8%, ben ça veut dire qu'en gros, vous allez à la fin de l'année vous retrouver probablement avec 1 à 2% de pertes sur un placement à capital garanti. Donc ça, on, on, on avait parlé, j'avais levé le problème au, au mois de, de, de mars, dès le début du confinement, en disant « attendez, il va y avoir un choc sur les assurances vie euh, ». On y est, on arrive, alors vous avez ce petit truc qui est donc ces 8% qui sont euh, du, euh, de la bourse et où vous voyez déjà, alors 1 ou 2% on va pouvoir éventuellement effacer, mais ça c'est le haut de l'iceberg. Et vous avez la face, euh, la partie euh, immergée de l'iceberg qui elle est beaucoup plus importante et que personne ne voit, c'est l'obligataire pourri qui est dans toutes vos assurances vie, dans tous les fonds euros d'assurance vie. Et là, c'est ce qu'on ne voit pas. Et c'est ce qui va faire super mal. Et euh, on a des, des indices qui euh, font... Si vous avez encore un fonds euros d'assurance vie, fermez-le. Fermez-le, on en est au quatrième mois de décollecte nette de l'assurance vie. C'est quelque chose qui est absolument du jamais vu. Normalement, en temps de crise, quand on est dans des périodes où on, fait un peu, on, on augmente un peu son épargne, parce qu'on a augmenté notre épargne pendant le, la fameuse cagnotte des 100 milliards que le gouvernement rêverait de nous voir dépenser, euh, ces 100 milliards, pour la première fois, n'ont pas été dans l'assurance-vie. Les gens commencent à comprendre les dangers de l'assurance-vie. Et donc, retirez vos sous, c'est le moment, c'est maintenant, parce que euh, éventuellement au mois de novembre ou décembre prochain, ce sera trop tard, c'est la fameuse loi Sapin 2 de fin 2017-début 2018 qui autorise le gouvernement à geler les avoirs d'assurance vie. Bien sûr, le pire n'est jamais sûr, mais là nous, allons, nous risquons fort de rentrer dans une zone où euh, cette loi pourrait bien être appliquée. Pourquoi Parce que euh, dans vos, vos fonds euros d'assurance vie, vous avez 80% d'obligations. Alors, quand on parle de l'obligataire de votre fonds euro, on pense toujours que vous allez avoir l'obligation ben, de l'État français, de l'État allemand, un peu d'État italien, qui sont des trucs euh, durs comme, euh, comme du fer, mais absolument pas. Vous avez 20% en moyenne de votre portefeuille d'assurance-vie qui est de l'obligation d'entreprise, euh, qui sont aujourd'hui ce que l'on appelle des anges déchus. On a les Américains qui disent des fallen angels. Des anges déchus, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un fonds euro d'assurance vie à capital garanti, vous n'investissez dans des entreprises que si elles sont de très bonne qualité, ce qu'on appelle de qualité investissement, investment grade, et vous tenez absolument écarté de tout ce qui est haut rendement, high yield et d'obligations pourries d'entreprises qui risquent, qui ont un risque important de faire faillite, qui ont un, un risque important de ne pas euh, rembourser leurs obligations. Et bien, ce qui s'est passé et ce qu'on voit, c'est que depuis le mois de mars, euh, ces 20% d'obligations qui étaient à la limite entre le catégorie d'investissement et la catégorie pourrie et qui est une surpondération absolument anormale. Les assureurs n'auraient jamais dû euh, mettre tout ça dans vos portefeuilles, mais ils l'ont fait, et ils l'ont fait pour une raison très simple, c'est pour avoir du rendement. Quand vous avez, euh, avez l'obligation de l'État français qui est à taux négatif, si eux veulent pouvoir vous servir 1,5%, 2% à la fin de l'année, ou même juste 1% cette année, eh ben il faut... Euh, il faut aller chercher du rendement quelque part, et ils ont été le chercher dans ces obligations. Mais malheureusement, ce rendement qu'ils ont été chercher coûte beaucoup plus cher en risque que ce petit rendement qu'ils vous ont vendu, tout ça avec un truc dont ils vous disent que c'est garanti. Sauf que sur la bourse, on a vu qu'il y avait déjà une perte latente de peut-être 1 à 2%. Mais que là, et c'est là sur 20% du, donc c'est deux fois presque plus de deux fois et demi, c'est deux fois et demi plus important que le portefeuille boursier. Vous avez ce portefeuille d'obligation, 20%. C'est autre chose, c'est beaucoup plus important et qui est beaucoup plus risqué parce que avec le virus, ces euh, entreprises. Vous savez quoi C'est Renault. Renault, aujourd'hui, n'est plus en catégorie d'investissement. Alors, la BCE fait comme si, on, on ferme les yeux, on oublie. On dit si, si, en fait, c'est quand même en catégorie d'investissement. Mais ce n'est pas parce qu'on ferme les yeux que les choses ne se produisent pas. Et qu'aujourd'hui, Renault est une, euh, est une entreprise qui peut faire faillite. C'est une entreprise ah, qui peut, sans faire faillite, qui peut avoir des problèmes pour, euh, pour rembourser ses obligations et rembourser sa dette. Et ces obligations de ces entreprises sont dans vos portefeuilles. Elles font peser un risque. Euh, ce risque est très important et il est d'autant plus important qu'on a eu un événement qui était un peu suivi mais qu'on a eu un fonds, un fonds anglais qui est tenu par un français le fonds H2O euh, qui est tenu par Bruno Krast et qui euh, appartient à Natixis, à moitié pardon, euh, qui euh, il a dû geler ses fonds pendant quatre semaines euh, parce que ces euh, investissements sont illiquides parce qu'une partie de ces investissements qui avant la crise était probablement des, de bons investissements sont devenus euh, des, des, des investissements illiquides et ils ont été obligés de geler. Alors c'est un fonds H2O qui a, est déjà un fonds euh, très c'est pas, euh, excusez-moi, je trouve pas le mot. C'est un, un fonds, euh, c'est un fond qui était risqué et euh, bon, c'est une matérialisation du risque, pourquoi pas. Mais ce qu'on voit là, c'est que vous avez des entreprises qui euh, étaient, euh, qui levaient de la dette, qu'ils étaient, qui, et ils étaient capables de la rembourser avant la crise et maintenant ils ne le sont plus. Et ça, il y en a plein, vos assurances-vie. Et du coup, arrive la fin de l'année, et là on dit bon, ben, sur la bourse, on sait, voilà, il y a moins 2%. Et après, il y a ces 20% de portefeuille dans lequel vous ne savez pas ce qu'il y a. Vous savez que c'est des obligations qui sont essentiellement passées euh, à yield des pourris. Donc, euh, normalement, ces gens devraient se dire, ben, bah, ça n'a plus sa place dans un portefeuille d'assurance vie. C'est devenu trop risqué. Donc, il faut qu'on les, qu les vende. Mais quand vous les vendez, vous matérialisez vous, la perte et il faut prendre votre perte. Et donc, soit vous prenez votre perte, Soit vous faites semblant et vous faites comme s'il n'y en a pas, et là vous prenez le risque qu'un jour ça vous pète à la gueule. Et ça, c'est le choix absolument terrible que les assureurs vont devoir faire dans les semaines et les mois qui viennent, c'est de se dire on a ce portefeuille qui n'a plus rien à faire dans un capital garanti. Et ce portefeuille-là, soit on, on met la poussière sous le tapis et ça va revenir et ça va gonfler et ça va exploser et plus vous attendez, plus ça explosera fort. Soit on prend nos pertes. Et si on prend nos pertes, ben vous avez moins 2 en bourse, moins 3, moins 4, moins 5 peut-être sur ce portefeuille. Euh, et là, très clairement, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que vous, si vous avez 10 000 euros sur euh, un, un fonds garanti par l'État, encore une fois, c'est capital garanti, vous pouvez avoir une perte de peut-être quelque part entre 5 et 10 là-dessus. Ce qui pose deux problèmes. Le premier problème, bien sûr, c'est cette perte-là, mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que tout d'un coup, le truc qui était sûr ne l'est plus d'un coup, c'est un mythe qui tombe et tout d'un coup, bien évidemment, ben, ah, on ne peut plus faire confiance à l'assurance-vie. Vous êtes sûr que c'est tout le produit qui va s'effondrer. Et c'est le risque qui est là aujourd'hui. C'est le risque qui peut soit se matérialiser, soit gonfler. Dans tous les cas, on est perdant. On est perdant aujourd'hui ou on est perdant encore plus demain. Il n'y a pas de gagnant dans cette affaire-là. Si vous avez un fonds d'assurance-vie, maintenant, il faut le fermer. Euh, il faut le fermer et c'est pas euh, parce qu'on veut dire ben non euh, si vous le fermez vous allez euh, mettre en danger les assureurs non c'est eux qui nous ont mis en danger c'est eux qui ont fait n'importe quoi ce sont les politiques des banques centrales qui ont aussi incité les assureurs à faire ça et aujourd'hui euh, il va falloir traiter d'une manière ou d'une autre euh, ces euh, ces portefeuilles qui ne peuvent plus c'est totalement impossible que ces portefeuilles soient encore à, à, garantis et du coup, eh ben, le risque, c'est que cette fameuse loi Sapin 2 qui permet de geler les avoirs soit gelée exactement comme le fonds H2O aujourd'hui est gelé. C'est gelé parce que les actifs sont illiquides, parce que les actifs ne valent peut-être plus rien, on ne sait pas. Ça, c'est un début. Vous avez ce petit fil et si vous tirez dessus, vous allez vous rendre compte qu'il y a 20% des fonds euros d'assurance vie qui sont probablement aussi illiquide, enfin pas aussi liquide, mais qui sont dans une moindre mesure illiquide et qui vont justifier des pertes, moins 4, moins 5%. C'est pas forcément énorme, mais sur un capital garanti, ça change tout. Je suis désolé, ça fait... Bah depuis la loi 2000, ça fait depuis 2017 et 2018 que je répète à longueur de journée que l'assurance vie est un produit qui est mort. C'est un produit qui n'est plus adapté au monde dans lequel nous sommes, qui n'est plus adapté au taux négatif, qui n'est adapté à rien de tout ça, qui fait porter des risques absolument énormes. Et c'est de l'inconscience de la part des assureurs et de l'État de pousser tout le monde dans ces produits-là. Et c'est aussi inconscient de les pousser sur les fonds euros, qui sont un mensonge, et sur euh, les, les unités de compte qui, euh, qui, qui, qui ont fait générer des pertes énormes. Et vous ne pouvez plus leur faire confiance, il faut sortir.